quelques retours sur le cours. Alors voilà, en plus on a choisi un super vidéoprojecteur. Alors euh, désolé, en fait, on a réalisé euh, cette année, on a fait des petites modifications, euh, un cours à hein, sa vie, et en fait on a fait des petites modifications sur les TDTP et on a réalisé que euh, cette année, euh, eh bien en fait il y avait eu une petite aversion, c'est qu'il y a un cours qui a été publié un petit peu tard sur les réentrantes clock et donc vous avez eu ceux en particulier qui avaient tédé le, le, le, le, le lundi, c'était un peu compliqué, donc bah désolé, hein, on corrigera ça l'année prochaine. Euh, on n'a pas fait attention à ça, euh, d'habitude on essaie d'avoir deux semaines d'avance sur le cours de manière à ce qu'on soit à l'abri sur deux choses, et puis cette année le calendrier n'a pas permis. Comme lui, en plus on crée des groupes régulièrement, on se retrouve avec des groupes qui sont le lundi alors que le cours est le mardi, on n'y peut rien. Mais euh, je sais que pour vous ça changera rien, mais on essaiera de corriger ça. Alors, il euh, y a aussi d'autres personnes qui me disent oui, oulala, euh, c'est compliqué parce que le cours il continue d'avancer et en Td on se, entre guillemets on se traîne. Alors c'est pas si vrai que ça, enfin c'est plus compliqué que ça. Euh, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'effectivement euh, en Td euh, l'objectif c'est de bétonner en particulier sur les notions de base. Et les notions de base, c'est euh, les problèmes d'exclusion mutuelle, les différents mécanismes d'exclusion mutuelle, euh, ces notions de fil, de wait ou de, euh, de, de, de wait notify ou de euh, await signalé, euh, signal, etc. etc. Et donc, du coup, l'idée c'est on passe du temps au début de de la première moitié du semestre en TD sur ces notions là. On a même introduit, c'est d'ailleurs ça qui a posé le problème précédent, on a même introduit une semaine de respiration vers la semaine 6-7 qui vous permet justement de blinder les choses et en particulier on ne voit pas en TD les euh, read ride très en 30-logs. Par contre, ce qui se passe, c'est que si le cours suivait le rythme des TD, alors d'abord... Euh, on ferait que des exemples et on se rabâcherait beaucoup. Et puis surtout, il y a des moments où il y aurait une densité de notions à voir qui ne serait pas tout à fait raisonnable. Donc l'idée, c'est qu'on a divisé le cours euh, de façon euh, à ce que la quantité de notions vues chaque semaine soit relativement linéaire. Même si effectivement, certaines solutions, vous les voyez dans les vidéos, mais vous les appliquez pas tout de suite. En particulier, là, on doit en être... Au, euh, vous avez dû voir les poules de thread. Je suis pas sûr que vous avez encore vu les poules de thread en, en TDTME. Mais rassurez-vous, ça va pas tarder. D'accord Et même Topo, quand vous allez voir les euh, barrières de synchronisation et les euh, sémaphores, c'est des choses que vous verrez euh, à ce moment-là. D'accord En gros, la seule chose qu'on ne verra pas, qu'on verra en cours et qu'on verra pas... En TD, c'est les read-write en 30 lock C'est un choix qu'on a fait cette année. Alors, ça ne veut pas dire que euh, je vous recommande pas quand même de ne pas. Enfin, pouf pouf. Ça ne veut pas dire que je vous recommande de ne pas regarder les vidéos. Parce que ce mécanisme de read-write en 30 lock est extrêmement utilisé en pensant les bases de données, enfin des mécanismes équivalents. Hein, on appelle ça euh, les verrouillages de phase, où on distingue les accès en lecture des accès en écriture ces choses sont assez courantes euh, mais euh, on a là aussi c'était choix par rapport à une analyse de ce qui s'était passé les années d'avant, on a pensé que c'était moins important en elle euh, d'assister sur cet aspect-là que d'assister sur d'autres trucs, et de bétonner bien les autres notions en particulier autour de la gestion euh, des fils d'attente euh, autour euh, des conditions des réentrants. D'accord Voilà. Donc ça c'est petit pre premier petit message